Alléluia Hosanna, Alléluia Hosanna, Alléluia Hosanna, Alléluia Hosanna, Alléluia. Alléluia, hosannae. Alléluia, hosannae. Alléluia, hosannae. Alléluia, hosannae. Alléluia. Alléluia Ozanaï eh. Alléluia Ozana Alléluia Ozana Alléluia Ozana eh. Alléluia Hosannae, Alléluia Alléluia Allez La parole de Dieu déclare que nous rentrons dans ces parvis avec des chants de joie et des chants d'allégresse. Shalom frères et sœurs en Christ, adorateurs et adoratrices en ce soir. Que la joie du Seigneur soit notre partage au nom de Jésus-Christ. Je me réjouis d'être encore avec vous afin de pouvoir adorer notre Dieu. C'est pour ça que nous sommes nés. C'est pour ça que nous avons toute notre existence afin que tout de nous adore notre Seigneur. Ce soir, je veux que nous mettions l'emphase sur la gloire de Dieu. Ce que j'ai à cœur, c'est de pouvoir manifester et nous mettre à chacun d'entre nous dans cet état d'esprit de manifester la gloire de Dieu. Pas seulement ce soir, au travers de ce que nous allons adresser à notre Dieu comme louange, comme adoration, mais tout au long de notre semaine. Que le focus que nous ayons cette semaine soit « La gloire de notre Seigneur manifestée ». Au travers de notre façon de parler Au travers de notre façon de nous habiller Au travers de notre façon de travailler Au travers de notre façon de nous adresser Les uns aux autres Au travers de notre comportement Savez-vous que nous sommes probablement la seule Bible Que certains n'ouvriront jamais Il y a des personnes qui jamais ne toucheront les évangiles Mais en nous voyant nous mouvoir Nous voyant fonctionner en nous voyant parler, en nous voyant nous comporter, verrons à quel point est-ce que la gloire de Dieu le Père est manifestée dans nos vies. Et ainsi, nous glorifions le nom de notre Dieu. Aussi, je souhaite que nous nous mettions dans cette disposition d'esprit à vouloir rendre la gloire à notre Dieu. Cette gloire, si nous la rendons, c'est parce qu'à un moment donné, nous l'avons reçue. Et nous voulons la recevoir encore ce soir au travers de ce que nous allons pouvoir adresser comme parole de bénédiction, d'adoration, de manifestation de cet amour et de cette révérence que nous manifestons à notre Créateur. Gloire à l'agneau. Gloire. allons manifester la gloire de Dieu. Gloire Chantons gloire à l'agneau. Loire en Christ, j'ai à cœur que nous puissions élever la gloire de notre Dieu, que nous puissions lui dire à quel point est-ce que nous souhaitons qu'il soit glorifié dans chacun des compartiments de nos vies, nous voulons qu'il soit glorifié dans nos familles, dans notre mariage, dans l'éducation de nos enfants, dans notre travail, dans nos activités sociales, dans nos interactions avec les gens, dans la manière de nous vêtir, dans la manière de parler, dans la manière de nous adresser aux autres, que la gloire de Dieu soit manifestée. S'il est vrai que nous devons faire des peuples et des nations, s'il est vrai que nous devons évangéliser, s'il est vrai qu'il est le temps de la grande moisson, Laissez-moi vous dire que ce n'est pas toujours avec une croix sanguinolente et une grosse Bible noire sous les selles que nous allons convertir les cœurs. Non, mais c'est aussi par la gloire de Dieu manifestée dans chacune de nos vies. Nous voulons être chacun là où nous sommes des réceptacles de la gloire de Dieu, afin que quiconque nous voit puisse voir vraiment le cœur de Christ, le corps de Christ manifesté, celui qui s'est fait chair, celui qui est la parole, qu'ils puissent voir cette parole là manifester nous, dans nos vies et que nous puissions véritablement être le, les vecteurs des promesses de Christ. Aussi, l'adoration que nous allons conduire ce soir est celle là même qui va imprimer en nous la gloire de Dieu que nous souhaitons manifester tout au long de cette semaine afin que les cœurs soient touchés, afin que par la gloire de Dieu nous voyons les cœurs transformés, afin que par la gloire de Dieu nous puissions être des réponses à des prières manifestées afin que par la gloire de Dieu, nous puissions véritablement être impactants dans nos environnements, dans notre société. Et que nous puissions véritablement préparer les cœurs à la venue de Christ. Parce que Mara Nata. Alléluia. Les réceptacles de Christ. Gloire à Dieu qui est dans les cieux. Gloire à Dieu qui est dans les cieux. Alléluia gloire à Dieu qui est dans les cieux, Alléluia, là où tu es la chanteur, Alléluia, partout là où vous êtes chanté, Alléluia, sur la Chantez, alléluia, ah, chantez, alléluia, la gloire de tu voir sa gloire Alléluia Il est le oui et l'amène Alléluia La parole de Dieu dit dans le livre de Jean au chapitre 11 au verset 40 « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire il s'agit juste de croire. Il s'agit juste de croire. Il s'agit juste de croire pour voir la gloire de Dieu manifester dans chacune de nos vies. C'est un exercice qui n'est pas si compliqué. Finalement, croire c'est quoi Croire c'est avoir cette foi Croire c'est avoir cette ferme assurance en ces choses qu'on espère Croire c'est manifester ces choses que nous ne voyons pas encore, c'est ça Croire Alors la parole de Dieu dit Ne t'ai-je pas dit que si tu crois Tu verras ma gloire C'est la parole de Dieu qui dit ça Tu verras ma gloire Manifestée dans ta vie ne t'ai-je pas dit que si tu crois Micheline, tu verras ma gloire Muriel, tu verras sa gloire dans ta vie. Maman Georgette, à toi il a dit que si tu crois, il a dit... Tu verras sa gloire. Il a dit que tu verras sa gloire se manifester dans ta vie. Petit problème de connexion on continue de manifester la gloire de Dieu au travers de nos voix qui s'élèvent vers lui comme des parfums d'une bonne odeur afin qu'il nous réceptionne, qu'il nous reçoive. Nous continuons de manifester la gloire de Dieu au travers de cette parole d'adoration, de ce que nous avons dans les tripes, de ce que nous avons dans le cœur, de ce que nous souhaitons manifester comme gloire auprès de notre Dieu. Il a dit dans sa parole, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois tu verras ma gloire Tu verras ma gloire Se manifester dans ta vie Ne t'ai-je pas dit que si tu crois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 sa gloire tu verras sa gloire se manifester dans ton mariage oui je veux te dire que tu verras tu verras sa gloire tu verras sa gloire dans ta vie. Je veux proclamer ce soir que sur la base de la parole de Dieu qui ne ment pas, qui ne ment pas, Jean 1140 a dit que si je crois, je vois sa gloire, alors je viens proclamer par la foi, par la foi, par la foi. Dans la vie de quelqu'un qui saisit, tu veux voir la gloire de Dieu se manifester. Tu ne veux plus de peu te contenter. Je veux te dire que ton papa a dit que il a dit que si tu crois il a dit que tu verrais sa gloire. Là, tu verras sa gloire dans ta vie. Jean 11, 40 a dit, et je crois que la parole de Dieu est oui et amen cette parole s'accomplit certainement dans ta vie reçois là parce que toi tu dois voir sa gloire oui toi je parle de toi tu dois voir sa gloire <tousse> se manifester dans ta vie mmh ton papa dit que tu dois voir sa gloire il a dit dit que tu dois voir sa gloire dans ta vie il veut que toi tu crois. Il veut que tu manifestes ces choses que tu ne vois pas. Que tu aies cette ferme assurance. Et surtout que tu démontres ce que tu n'as pas encore vu. Oui, ainsi tu croiras. Montre-lui que tu crois. Il ne voit pas que tu crois. Ne crois pas du bout des lèvres. Manifeste avec la foi. Parce que toi, oui toi. Tu dois voir sa gloire. Tu dois voir sa gloire. Dis avec moi. Je dois voir ta gloire. Se manifester dans ma vie. Oui, tu m'as dit que si je crois... Je verrai ta gloire papa, oui je veux voir, je veux voir ta gloire dans ma vie, tu l'as dit, rappelle-lui que il t'a dit que si tu crois tu verras, tu verras sa gloire, c'est sur sa parole que nous nous tenons ce soir, vois sa gloire se manifester dans ta vie. Oui, toi, tu dois voir sa gloire. Tu dois voir sa gloire. Tu dois voir sa gloire dans ta vie. La parole de Dieu est oui et amen. La parole de Dieu ne tergiverse pas. Elle n'est pas un peu ou approximative. Elle est efficace et effective. Elle est comme une épée tranchante. Elle atteint son but pour qui la proclame. Fais-nous voir ta gloire comme toi, tu l'as promis. D'autres l'ont vu, Seigneur, je veux le voir aussi. Tu dis dans ta parole, crois et tu verras la gloire de Dieu. Mais tu dis même avec emphase, ne t'ai-je pas dit que oh. si tu crois, tu verras ma gloire Non seulement tu mets l'emphase sur le fait que c'est quelque chose que tu avais déjà annoncé, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. La parole de Dieu regarde ces personnes qui ont manifesté de cette foi et ont vu la gloire se manifester. Donc, tu rappelles à nous notre mémoire. Je t'avais déjà dit non, que si tu crois, tu verras ma gloire. Mais donc, c'est comment? Le Seigneur veut nous rappeler ce soir qu'il avait déjà annoncé cette gloire manifestée dans nos vies, conditionnée par notre Croyance. Et c'est cette croyance que je veux nous rappeler à notre cœur, qui doit être cette foi. Cette foi définie par la ferme, ferme, ferme assurance. Donc, tu sais quelque chose. Quand tu sais que tu sais que ce que tu sais est ce que tu sais et que tu sais que c'est vrai, c'est ferme et c'est une assurance. Cette ferme assurance en ces choses que tu espères. Cette manifestation de ce que tu n'as pas encore vu. Parce que tu n'attends pas que ça arrive à l'existence pour commencer à te réjouir. Alors lorsque tu es capable d'avoir cette foi manifestée. Lorsque tu es capable d'avoir cette ferme assurance en ces choses que tu as tellement mûri dans ton cœur et que tu es capable de démontrer avec audace ce que tu n'as même pas encore vu de tes yeux de chair. Alors, laisse-moi te dire que tu verras la gloire de Dieu. Je reconnais que tu peux tout Et que rien ne t'est Impossible Je reconnais Est-ce que tu reconnais? Oui qu'il peut tu penses quand tu dis tout À quoi tu penses quand tu dis tout Qu'est-ce que Dieu peut faire et qu'est-ce qu'il ne peut pas faire Est-ce qu'il y a quelque chose auquel tu penses, pour lequel tu te dis, non, ça c'est trop fort, ça quand même, non, ça n'a pas Dieu. Non, ça, là, je ne peux même pas soumettre à Dieu, parce que bon, ça, bon, ça c'est différent, bon, il y a Dieu et puis il y a la vie de tous les gens. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est comme ça dans ton esprit en ce moment Si c'est le cas, permets-moi de te demander de gommer ça de ton esprit. Je reconnais que tu peux tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, ne que rien ne ah, Seigneur t'est, Je reconnais, reconnais avec moi Toi qui chantes Oui qu'il peut tout Il peut tout Il ne fait pas tout Mais il peut tout Ah, Et que rien ne t'est Impossible Papa souverain, rien ne t'est impossible Seigneur ta gloire Seigneur Fais-moi voir ta gloire Seigneur Fais-moi voir ta gloire. Soupir, soupir de ton cœur. Dis-lui que tu veux voir sa gloire. Soupir, ce n'est pas une chanson. C'est un soupir de ton cœur. Parce que tu veux voir sa gloire manifester dans ta vie. Tu en as besoin. Ton environnement en a besoin. La société en a besoin. La nature toute entière. Attends de voir la révélation de la gloire de Dieu en toi. N'es-tu pas fatigué de voir ces attermoiements Tu n'es pas fatigué de voir toutes ces imperfections Tu n'es pas fatigué de voir ces légèretés dans nos sociétés Tu n'es pas fatigué. Tout le monde est fatigué. Et il n'y a qu'une seule solution, c'est la gloire de Dieu manifestée dans ses fils et ses filles. Il a dit dans sa parole que vers la fin des temps, il répandra son esprit sur toute chair. Toi qui es le réceptacle manifesté au travers de l'adoration que tu fais ce soir, tu es la plateforme sur laquelle tu es en train de dire, Seigneur, prends-moi cadeau, manifeste ta gloire dans ma vie, fais de moi un véhicule de ta gloire dans cette nation, dans ce pays, dans ce monde, dans cette société, illumine autour de moi selon ce que tu as mis ta gloire en moi, afin que moi je te la rende et c'est comme ça que nous rendons gloire à Dieu, si nous rendons quelque chose qu'il nous a donné Seigneur fais-moi voir ta gloire Seigneur fais-moi voir ta gloire Seigneur fais-moi voir ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. gloire, Jésus, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, je reconnais que tu peux Laissez-moi vous conduire dans la parole de Dieu, encore. Nous sommes dans le livre de Corinthiens. Dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 10 du verset 31. Je vous invite à prendre vos Bibles et à regarder avec moi ce que le Seigneur nous dit par rapport à la gloire de Dieu. Je suis dans la version parole de vie et je me délecte de lire la parole de Dieu. La parole de Dieu dit dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 10 et au verset 31 « Donc, quand vous mangez, quand vous buvez ou quand vous faites autre chose. Donc, hein, quoi que ce soit que tu fasses en réalité. Ah, la parole de Dieu dit quoi? Agissez en tout. Tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout. Je mets face enfin sur le tout. Agissez en tout. Pour la gloire de Dieu. Donc, quand vous mangez, quand vous buvez, quand vous faites quoi que ce soit que vous fassiez, agissez en tout pour une seule chose. C'est pour la gloire de Dieu. Ah Seigneur, merci pour ta parole. Je me délecte, je me réjouis. Parce que Seigneur, tu me demandes de manifester cette gloire dans tout ce que je fais, dans tout ce que je dis, dans tout ce que je communique à mon environnement pour que toi seul, ton nom soit glorifié. On veut te glorifier. La parole de Dieu dit dans la prière que le Seigneur nous a enseignée. Toi, mon papa, toi qui es dans le ciel, tu es mon Père, mais tu es dans le ciel. Que ton nom soit glorifié. Si, avant toute chose. C'est-à-dire que, avant toute chose, avant toute chose, que le nom du Seigneur soit glorifié. Que son nom soit glorifié dans chacune des, des sphères de nos vies afin que nous puissions continuer d'évoluer sous sa houlette protectrice, sous son amour qui nous couvre, demeurons sous la gloire de Dieu. C'est vrai que des fois nous avons des fardeaux, c'est vrai que des fois nous avons des lourdeurs. Nous voulons alors à ce moment-là nous répandre devant sa face et demander à ce que ces vives eaux puissent venir nous laver, nous purifier, nous soulager. Je vois souvent ces vives eaux en chantant ce cantique comme une grande douche qui vient et qui lave tout ce que... Une douche même extérieure mais également intérieure qui lave tout ce que j'ai comme lourdeur, fardeau, difficulté, amertume, colère, tristesse, euh, dépression. Donc vraiment, et c'est possible, je l'ai expérimenté. La gloire de Dieu le fait. Elle est capable de flush out, comme on dit en anglais. Donc, et par un jet d'eau, enlever tout ce qui ne peut pas qui, qui peut euh, comment enfreindre la gloire de Dieu de se manifester dans ma vie, c'est capital. Que tes vives eaux inondent mon âme. Parce que c'est dans cette âme-là que souvent il y a des petites. des parasites. C'est cette âme-là qui, des fois, est frustrée et rabougrie. Tu vois, non Il y a des petites. Euh, comment je vais exprimer ça Des petits clous. C'est comme ça que je vois ça. Des clous dans l'âme, des fois. Ces clous-là font que l'âme n'est pas lisse et ne peut pas recevoir correctement. Elle ne peut pas être cette piste d'atterrissage, comme j'aime souvent le dire. Alors, on prie que notre âme puisse être allégée et que nous puissions vraiment goûter à cette gloire qui doit être notre partage. Que tes vives eaux inondent mon âme Que ton Saint-Esprit vienne et prenne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 ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle que chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Ah, père tu te gloire, je veux te dire merci. Parce que je crois vraiment que, Seigneur, là où j'ai déposé à tes pieds le fardeau de mon âme, Seigneur, toi, tu vas laisser ta gloire se manifester. Merci, Papa, parce que tu connais. Tu connais, Seigneur Jésus, même les mots que je n'ai pas dit. Tu sais véritablement la réalité de mes souffrances. Tu connais la réalité. Mais, Seigneur, toi, tu sais. Tu sais, Seigneur Jésus, ce que je peux te déposer. Et je sais que Seigneur, toi tu réponds, tu réponds, tu es un Dieu fidèle. Je veux t'exhorter à te remémorer dans ton esprit et dans ton cœur tout ce que le Seigneur a fait, tout ce que le Seigneur fait chaque jour. La parole de Dieu nous dit dans le livre <coughs> des psaumes, au chapitre 19 que nous allons prendre à partir du verset 1. Le psalmiste dit que le ciel raconte la gloire de Dieu et toutes les étoiles annoncent ce qu'il a fait. Ah Chaque jour raconte cela <rire> Au jour suivant, chaque jour, donc le lundi le raconte au mardi, non on est dimanche, dimanche raconte à lundi la gloire de Dieu. Lundi raconte à mardi la gloire de Dieu, chaque jour dit le verset 3, chaque jour raconte cela. Au jour suivant, et chaque nuit le fait connaître à la nuit qui la suit. C'est pas un discours. Il n'y a pas de parole. Aucun son ne se fait entendre. Mais leur message, attention, leur message ah, parcourt toute la terre et il se répand jusque au bout du monde. Lorsque la gloire de Dieu est racontée, est manifestée, je veux te dire que le message parcourt toute la terre et se répand jusqu'au bout du monde. C'est ce que le psaume chapitre 19 du verset 1 au verset 3 nous dit « À combien plus forte raison nous-mêmes pourrions et devrions raconter la gloire de Dieu, proclamer cette gloire de Dieu. » Je veux nous rappeler les versets que nous avons lus. Dans le livre de Jean, au chapitre 11 et au verset 40, c'est Jésus qui le disait. C'est une parole de notre Seigneur. Alors que Marthe était en train de dire, « Ah Seigneur, tu viens trop tard. Certainement mon frère Lazare sent déjà. Il est dans la tombe depuis quatre jours. Elle se lamentait. Et Jésus lui dit, « Ah, je t'ai dit, je t'ai déjà dit. Mariam, il t'a déjà dit, non? Sophie t'a dit aussi. Je suis sûre qu'il te l'a dit. Alors, ce n'est que te le rappeler, cher Charles, quoi si, quoi mais. C'est juste le rappeler. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que tu crois? Georgette, tu crois? Que tu vas voir la gloire de Dieu. Il est capable de manifester C'est ce qu'il désire même d'ailleurs. Que tu sois la plateforme, le réceptacle de sa gloire. Il faut juste que tu lèves les mains et que tu te disposes à cela. Et que tu lui dises que je veux t'adorer Ma raison de vie, c'est de t'adorer, je veux t'adorer. Je vais... te dire à quel point ce que je veux t'adorer. Je veux continuer de te louer. Je veux continuer de t'adorer. Et je veux te chanter pour que toi, tu puisses savoir, Seigneur, à quel point ce que je te donne cette gloire. Et que cette gloire manifestée, Seigneur, Dieu de gloire, tu puisses la recevoir en retour. Et c'est ainsi que je te rends gloire. Et je veux continuer de chanter. Oh Seigneur, je chanterai gloire à l'éternel Je chanterai louange en son nom Je chanterai Dieu, mon essentiel Je chanterai en l'honneur de son nom Je viens t'offrir. Seigneur Ce que je de Je viens t'offrir ma vie Oui à toi Jésus Christ Et même si je suis fragile Et même si c'est difficile. Je gloire à l'éternel. Même si, si tu es fragile, même si c'est difficile, continue de chanter gloire à l'éternel. Continue de glorifier son nom. Continue de chanter ton Dieu. C'est ton essentiel. Il faut que tu continues de chanter en l'honneur de son nom. Viens lui offrir ce que tu as de meilleur. Viens lui offrir ce que tu as, c'est-à-dire ta vie. Parce que lui, il est digne de louange, il est digne d'adoration, il est digne de gloire. Alors continue de manifester sa gloire dans ta vie et que chacun des compartiments de ta vie puisse respirer la gloire de Dieu, afin que la nature tout entière qui attend la manifestation des fils de Dieu puisse enfin dire gloire, gloire, gloire. Nous avons vu dans les fils et dans les filles du Très-Haut la gloire de Dieu manifestée. Nous avons pu voir dans chacun des adorateurs et des adoratrices la gloire de Dieu manifestée. Tout notre pays tout notre, toute notre nation, toute notre société, tous nos pays, tous, nos, tous, tous, tous, tous les compartiments, tous les continents de cette planète attendent avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu que nous sommes. Sans la gloire de Dieu manifestée dans nos vies, il est impossible de rendre cette gloire-là, notre Dieu. Alors manifestons, allons de par les nations, manifestons la gloire de Dieu, la gloire de Dieu manifestée. Et que cette gloire-là éclate au grand jour et qu'il n'y ait plus ait aucun, aucun doute, lui qui est sans, euh, aucun, sans ombre de variation, qu'il puisse voir dans nos vies cette gloire pour laquelle il nous demande de pouvoir la laisser éclater en nous. Alors disons-lui que nous savons qu'il peut tout, disons-lui qu'il nous donne gloire à l'agneau, disons-lui qu'il est celui auprès duquel nous voulons vraiment nous épancher, parce que nous croyons vraiment qu'il peut nous remplir par la vertu du Saint-Esprit, de tout ce qui est nécessaire à ce que sa gloire soit puissamment manifestée, dans nos vies. Retenons les versets que nous avons lus aujourd'hui. Nous étions dans le livre des psaumes au chapitre 19. Nous avons lu 1 Corinthien au chapitre 10 et verset 31. Nous avons lu Jean au chapitre 11 et au verset 40. Attachons-nous à ces paroles-là. Il y en a beaucoup d'autres. Mais cette semaine, attachons-nous à manifester la gloire de Dieu. Attachons-nous à cela. Parce qu'il y a une promesse attachée à la gloire de Dieu que nous manifestons dans nos vies. Et que ces versets, nous puissions faire corps avec. Et effectivement, il va faire en sorte que le déposite de gloire que nous avons dans nos vies soit multiplié. Pour que lui continue d'être encore plus glorifié. C'est tout un processus. Mais notre Dieu, qui est un Dieu stratège, qui est l'éternel des armées, il est bon, intelligent, il n'est pas un Dieu qui additionne, genre, tu as une, un peu de gloire, il va ajouter un peu pour mettre dessus. Il est un Dieu qui multiplie. Il multiplie. Donc, ce que toi, tu as à faire, c'est de te disposer à ce que la gloire de Dieu puisse être manifestée dans ta vie. Appelle-la, réclame-la, proclame-la et permets à ce que ton Dieu puisse la démultiplier afin qu'elle soit... J'ai envie de dire aberrante, c'est le mot qui me vient à l'esprit. Que cette gloire manifestée en toi-là soit objet d'étonnement autour de toi. Parce qu'il a dit dans sa parole, et il est fidèle à sa parole, qu'avec lui, on fera quoi Des victoires. Qu'est-ce qu'il a dit avec, avec le Seigneur, nous ferions pas des victoires, pas des succès. Il n'a pas dit ça, hein Il a dit dans sa parole qu'avec lui, nous ferions des exploits. Les exploits là, attends, j'ai envie de chercher la définition même de exploit. Les exploits, c'est pas des petites victoires. Les exploits, c'est pas des victoriettes, c'est pas eh, des petits succès pour lesquels on, on doit applaudir. Non, les exploits, c'est euh, c'est quelque chose de glorieux. C'est quelque chose qui est à la à la, à la, à la voilà. L'exploit, c'est une action remarquable, exceptionnelle. Donc c'est quelque chose pour lequel la société, en, le, le, le, comment, ton environnement doit avoir de l'étonnement. C'est-à-dire, la parole de Dieu dit, avec lui vous ferez des exploits et vous écraserez la tête de vos ennemis. C'est pas la gloire de Dieu que cela est possible. Et c'est ton partage en le nom puissant de Jésus-Christ. Père Dieu de gloire, toi qui es le père, le papa vers lequel nous tournons, que ton nom soit glorifié. Je veux en ce soir te recommander chacune des personnes ici connectées afin que Seigneur, toi, tu te manifestes puissamment dans leur vie. Afin que Seigneur, toi, tu fasses de leurs existences des réceptacles de gloire. Donne-leur, Seigneur, d'évoluer dans des dimensions d'exception afin que Dieu de gloire, ce soit des exceptions, Seigneur, et, et, euh, pour lesquelles ton nom va encore être élevé. Ton nom va être encore reconnu. Ton nom va être encore manifesté comme le seul, l'unique devant lequel toute langue confesse et devant lequel tout genou fléchit pour dire que toi seul tu es Seigneur. Que le Dieu de gloire soit votre partage, que sa faveur demeure sur vos vies, si vous prospérer à tous égards, comme prospère l'état de votre âme, et que vous soyez en bonne santé, que vous soyez béni à votre départ et béni à votre arrivée, que la gloire de Dieu puisse être luisante sur vos visages. Cette semaine, votre fond de teint, la même va devenir pâle par rapport à la gloire de Dieu qui va luire sur vos visages pour les femmes. La luisance du Seigneur sur votre face cette semaine va faire en sorte que les gens vont vous dire que vous avez bonne mine. Ils vont se demander, mais qu'est-ce que tu as fait quel régime, dans quel régime tu es Mais qu'est-ce que tu manges en ce moment Ta crème là, c'est quoi Que votre environnement puisse être impacté, que le Seigneur attire à vous des personnes qui ont besoin de voir cette gloire. Ces personnes qui étaient incrédules verront cette gloire dans vos existences, dans votre travail, dans vos familles, dans vos enfants, dans vos finances, dans vos projets, dans votre vie de prière, dans votre vie spirituelle. Que vous soyez des sujets d'étonnement et d'exploit pour que notre Dieu seul soit glorifié. J'ai ainsi prié dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a donné sa vie à Golgotha, qui est mort et ressuscité, afin que nous puissions nous manifester en gloire pour, pour que Lui soit également glorifié. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous souhaite une très bonne semaine et que le Seigneur puisse être glorifié, que vous puissiez avoir de multiples témoignages à nous annoncer. Et que nous puissions continuer de nous retrouver chacun des jours de cette semaine-là pour que euh, sur cette plateforme ou sur d'autres, nous puissions maintenant là, proclamer la gloire de Dieu et puis manifester des témoignages. C'est-à-dire qu'il faut que nos bouches aient de nouveaux témoignages. Nos bouches aient de nouveaux témoignages. Sur le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Soyez bénis.